C'est beau, à Arcachon J'aimerais passer une semaine ici. On peut lui gîtes. Ça tombe bien J'ai lu dans le petit Arcachonnet qu'il y a des propriétaires qui font visiter leur gîte ce matin. On y va Ouais, allez-y Regardez, il y a une grenouille sur la plage Alors, voici le premier gîte. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. On voudrait voir le gîte. Bien sûr. Entrez donc. il fait chaud ici oui comme vous voyez il y a un poêle à bois donc il y a une grande pièce au rez-de-chaussée là vous avez le canapé -ligny. et il y a aussi une grande table et des placards mmh. il y a des chambres en haut oui, je vous montre si vous voulez bien me suivre. Ah, oh, la chambre est très belle. Oui, il y a un grand lit et des portes-fenêtres. Je vais les ouvrir. Quelle vue superbe. Regardez, il y a une grenouille derrière la valise. Mmh. Touche pas la valise, ma petite. Mmh. Merci de nous avoir fait visiter la maison. Je vous en prie. Alors, ce gîte qu'est-ce que tu en penses euh, Je n'aime pas tellement les poils à bois. Allons voir la deuxième maison. D'accord.